Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais faire des rappels sur la notion d'échappement. La notion d'échappement, en fait, elle est liée, c'est une notion très théorique qui est liée à l'idée de se dérouter. C'est-à-dire qu'on va exécuter une séquence d'instructions, et puis à un moment il va se passer quelque chose, on va voir quelle est la nature de quelque chose, et il va falloir qu'on se déroute, et en général, on se déroute vers un traitement qui a été prédéfini. La condition de levée on peut appeler ça une rest condition et puis le, le traitement associé on appelle souvent ça un handler. Alors bien évidemment c'est une notion qui descend jusque dans les processeurs mais qu'on trouve également dans les systèmes d'exploitation et dans les langages de programmation. Donc voilà j'ai mon exécution. J'ai ici à un moment dans mon exécution j'ai dit voilà s'il se passe ce truc là je vais associer un point de reprise. Le point de reprise c'est le fameux handler. Et puis lorsque l'événement survient eh bien à ce moment là on va revenir à mon point de reprise et par contre ce qui va se passer c'est quand j'aurai exécuté le code lié à mon point de reprise on peut éventuellement revenir exécuter la suite de mon programme. Donc c'est un petit peu comme une espèce d'appel de sous-programme sauf qu'on ne sait pas exactement quand cela va avoir lieu. C'est une vision de haut niveau d'un système d'interruption, alors en fait dans les machines, au niveau des processeurs ça s'appelle les interruptions. En général on n'a pas la possibilité d'empiler les points de reprise, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une interruption, vous avez le point de reprise, une sorte de return from interruption. Dans certains processeurs, l'instruction s'appelle même RTI à cause de ça. Mais euh, s'il y en a une deuxième qui survient, euh, qui est du même type, en général, on a un problème. Donc, il y a... Parce qu'on est limité par le matériel. Ça dépend bien évidemment complètement des processeurs que vous utilisez. C'est une très, très grande variété de possibilités. Par contre, quand on a un niveau un peu plus élevé, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle empiler les points de reprise. Donc j'ai une par exemple, on appelle ça plutôt comme ça. Et puis je commence un traitement et j'ai une autre exception et puis je peux empiler. Et puis lorsque je traiterai l'exception la plus interne, et bien je remonterai, je remonterai, je remonterai, etc. Alors bien évidemment, si vous passez votre temps à avoir des exceptions, vous n'allez pas continuer le traitement principal. Mais pour toute une série de situations exceptionnelles, c'est extrêmement utilisable. Vous allez sans doute vous demander l'intérêt d'une telle notion. Ben, en fait, il existe. Par exemple, réfléchissez à un programme que vous voudriez blindé entre guillemets. Alors blindé, ça veut dire que vous souhaitez que tous, enfin, que tous les problèmes qui puissent survenir soient traités. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit du C, mais dès que vous accédez à un fichier, vous faites des opérations du style open, read, write, des choses comme ça. Et en fait, ce que vous ne réalisez pas, c'est que ces méthodes que vous appelez, ces primitives que vous appelez, elles rendent une valeur. En général, on l'ignore royalement, ce qui est une grosse bêtise. Parce que la valeur de retour, elle a une signification. Et en général, lorsque cette valeur est négative, ça veut dire qu'elle donne le numéro de l'erreur qui est survenue. Et donc, plutôt que de faire open, read, s'il y a un problème, ben je fais le read même si j'ai fait l'open. Mais oui, mais si l'open ne s'est pas fait correctement, le read n'a plus beaucoup de sens. Et puis, même si l'open s'est fait correctement, le read peut ne rien rentrer. Je récupère une valeur, j'en fais quoi C'est du n'importe quoi ou c'est vraiment une valeur que j'ai lue et donc, la façon de faire, ce serait de dire, ben, euh, si le résultat de l'open, c'est correct, alors je peux faire le read, sinon je dis qu'il y a une erreur. Si le résultat du read, alors je peux, etc. Et du coup, ça alourdit énormément vos programmes. Et c'est vrai que quand on, on, on, on lit du code C bien, bien programmé, enfin programmé de, de, de, de manière défensive, comme on dit, eh bien euh, souvent, ça altère la lisibilité et en particulier, du coup, l'évolutivité, parce que l'algorithme, il est perdu au milieu de la gestion de tous ces problèmes. Alors là, l'intérêt serait de dire, vous voyez, plutôt que de récupérer une valeur de retour qui me dirait si ça s'est bien ou mal passé, imaginons que lorsque ça se passe mal, pouf, j'ai un événement comme ça qui sort. Et bien moi, je dis avant de faire mon open, si j'ai l'événement, l'open ne marche pas, et eh bien exécute tel code. Et puis je m'arrête. Vous voyez, ça va beaucoup alléger mon coin parce que du coup, je peux avoir l'échappement, l'open se passe mal, la lecture se passe mal, je dis début de bloc, je protège ces deux événements, je dis tu vas là pour celui-là, tu vas ailleurs pour l'autre et puis j'exécute le code, donc je vois l'algorithme proprement défini et puis s'il y a un problème, à ce moment-là je me déroute. Et d'une manière générale, c'est extrêmement pratique pour traiter des situations exceptionnelles et pour transmettre des informations à l'usager. Typiquement, euh, vous avez une primitive qui attend un paramètre avec une valeur négative. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire Je peux dire que si la valeur est négative, je vais dire, ben je vais afficher tu dois me rentrer une valeur positive. Ouais mais je fais quoi de l'exécution Je continue mon traitement, je fais quoi C'est la première chose. Puis deuxième chose, imaginez que le code l'embarque dans un satellite, le print il va où Non, je peux avoir envie de lever un échappement qui du coup, ben Soit il a été rattrapé et on va vers la pression de routement, soit il n'a pas été rattrapé, en fait il va remonter la pile des appels des sous-programmes jusqu'à trouver un endroit où il a été rattrapé. Et s'il n'est pas rattrapé, vous arrivez au programme principal et à ce moment-là on interrompt le programme. Donc c'est ça le principe. En guise de conclusion, que peut-on dire Les échappements permettent de factoriser le traitement de cas exceptionnels, typiquement les erreurs qui peuvent survenir dans l'exécution de certaines choses. C'est un mécanisme qui a l'avantage de préserver la lisibilité des programmes, si on s'en sert bien, et maintenant énormément de langages sont dotés d'un mécanisme d'exception, y compris des anciens langages, les premiers qui avaient implémenté ça, le premier c'était Modula, Ada était assez, euh, était assez tôt, euh, il y avait Pascal, des versions de Pascal qu'il avait, Java, C++, enfin c'est un mécanisme qui est tellement utile que plein plein de langages en disposent. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.